Bonjour, bonjour à tout le monde. Ok. Comment vous allez J'espère que vous allez très bien. Donc pour votre information, je suis dans la ville de Yaoundé. les consultations donc je fais cette vidéo juste pour parler à deux trois personnes là dehors donc je bénis les paroles qui vont sortir de ma bouche et je demande l'inspiration aux ancêtres pour qu'ils puissent vous donner un message et que ce message soit utile pour vous que ce soit une réponse à vos questions vos prières au nom de jésus christ amen voilà. Bonjour, je vais bien. Bonjour, la reine Espérance. Bonjour, euh, la reine Bané-Mambé. Vous savez, vous n'avez pas encore assez souffert. Vous n'avez pas encore assez souffert. Olivia mmh. dit... Tu dis que les produits marchent. Ça, c'est super. Vous n'avez pas encore assez souffert... Jacques tu dit que je suis fatigué de souffrir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore, on appelle ça casual. Casual, ça veut dire que, on te dit, fais telle chose, tu fais un peu, souvent tu fais, souvent tu ne fais pas. Souvent tu, fais, tu viens, tu attends qu'on vienne, tu, tu sois toujours quelqu'un d'autre qui t'inspire. Ouais, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'ai beaucoup d'entre vous, qui vous planifiez. Oh, c'est toi qui vas faire quelque chose pour moi, je t'en prie, sauve-moi. Oh, écoutez, si vous ne voulez pas que votre situation change, ça ne changera pas. Je suis un canal, un vaisseau, une confirmation, une réponse, appelez ça comme vous voulez. Mais le travail doit venir de vous. Si vous n'êtes pas prêt à mettre le travail et vous êtes paresseuse ou paresseux, vous n'aurez pas vos résultats. Et Je sais que vous n'aimez pas ça. Vous aimez le genre de formule qu'on vous dit, bonsoir, bonjour le roi, le roi euh, Wafo. Vous aimez ce qu'on vous dit que, ouais, prends ça, tu mets en bas de ton oreiller. Tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir l'argent. Comment envoyer les produits au Gabon. venir me voir tu payes ta consultation tu prends tes produits tu rentres chez toi, tu ne fais pas tu ne fais pas et si tu ne fais pas, tu n'auras pas ton résultat vous me comprenez j'attends de vous une détermination. Ce matin, je devais arriver à Yaoundé à, je arriver à 7 heures. J'écris dans le groupe des, des, des, des gens qui ont déjà payé. Je leur dis, je n'arrive plus à 7 heures, je viens plutôt à 11 heures. J'ai des gens qui m'ont dit que je suis ici là depuis 6 heures, je t'attends. Je vais rester ici, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu viennes. J'ai dit jeûner, vous ne jeûnez pas. Lavez-vous avec le sel, vous ne vous lavez pas. Oh non, tu ne peux pas comprendre ma situation. Ma situation est tellement mauvaise. Ah, mon mari, c'est qui. Mamie, tu crois que tu crois que tu as tout. Tu as des problèmes plus que qui Et je dis non, je grande, je tape même. Pendant qu'elle fait mes consultations, ça ne va pas te foutre. C'est un esprit en toi qui te derrière, elle va sortir de ton corps. Bonjour le roi Si C'est n'importe quel esprit qui t'empêche de te laver le sel. Je vais te taper, ça va sortir. Déterminez-vous que ça va. Ma situation va changer. Comme si vous repartez n'importe où. Faut que je, je me lave Même si c'est 4 fois, 5 fois par jour Que je prie Il y en a pas mis où je vous donne le chapelet à faire Moi je suis pas catholique hein. Hein, gn gn gn gn gn. Il n'y a pas la religion sur ça La spiritualité est différente de la religion La religion vous fait Rentrer dans des trucs Ok j'ai fait 50 choses aujourd'hui ça va J'ai fait le Je vous salue Marie deux fois c'est bon La spiritualité hein. Tu dis J'étais en train de prier ce matin. L'esprit m'a... J'ai justement eu une vision. Je me suis en train de prendre le sel. J'ai versé dans ma cour. Je me suis en train de prendre l'eau. J'ai fait comme ça. J'ai pris le de livres. J'ai mis sur le front de mon enfant. C'est quand tu écoutes et tu fais. Français dit Écris sur WhatsApp maintenant. On va te donner la localisation. Ok? Omnisport à Écris, on va te donner la localisation. Il y a, une, il y a la secrétaire qui s'occupe de ça. Il y a même un monsieur qui a payé pour sa mère. Je n'arrive pas à trouver son numéro. Si vous m'écoutez, ça fait deux jours. Ne venez pas me voir. Ne venez pas me voir. Parce que vous n'avez pas encore... Vous allez trouver, oh s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. J'ai Ma vie, ma vie. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Parce que quand tu viens devant moi, je vais te demander, qu'est-ce Qu que tu veux? Allez, lis la Bible. Quand quelqu'un venait devant Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus se tourne et dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si vous n'avez pas la réponse pour ce que vous voulez. On ne peut pas travailler ensemble. Et une fois que tu as un objectif dans ta tête, écoutez bien, personne ne peut t'enlever ça. Écoute, tu as, tu as, si tu as vu, tu vas voir. Hier, je fais le lavage d'une dame. Je fais son lavage à distance avec tous ses enfants. Déjà, quand je fais le lavage, là mon corps a pesé jusqu'à... Les qualités de quand, quand, incantation qu'on avait fait sur la famille. là mm -hmm. Finalement, je fais. Quand j'ai fait ça, ça a provoqué les choses sur la, la famille, les gens qui les avaient dérangés. Deux heures plus tard, elle m'appelle en, en étant affolée. Oh, oh, oh, oh le, euh, le monsieur qui avait envoûté ma fille, là oh, oh il a fait pour qu'elle ne vienne pas porter plainte contre moi. Oh, commissariat, ceci. Je lui dis qu'elle attend un peu, ma chérie. Est-ce que tu connais ce qu'on vient de faire là On vient de briser des envoûtements et des malédictions Qu'on a lancés des enfants Deux heures plus tard Tu commences à paniquer Est-ce que tu connais ce que tu veux Après je dis oui Mais tu sais, est un très, il est très fort. Hein. Vraiment le pays, le pays dont il est originel, là. Il faut dire que ma chérie laisse, tu ne te connais pas Tu ne me connais pas Que si tu doutes de toi, moi, je connais qui je suis Je Ne doute pas de moi Je connais qui m'a envoyé je connais comment vous pouvez faire. Donc, si tu doutes de toi, reste avec toi. Avec, reste avec ton doute là-bas. Ne viens pas ici avec ça. Mais je déclate ça sur la vie de ton enfant. Parce que parfois, vous croyez que, OK, comme on a fait le travail, je vais rentrer chez moi, tout sera fini. C'est bon, c'est rose, c'est bon, c'est fini. Non, c'est fini, j'ai acheté les produits. Parfois, tu vas acheter les produits. Il y a une femme qui m'a. C'est l'autre aussi, alors. Elle achète les produits. Elle ne dit pas à son mari. Vous les femmes-là que vous êtes mariées, on, soyez sages. Le produit arrive, si tu mets dans la bouteille, pas, pas d'étiquette. Et même en enfant je peux mettre dans les bouteilles sans étiquette. Si bien que ça arrive, on s'y voit seulement vert, rouge, jaune. Il dit que c'est quoi comme ça là Non, non, non, non, non c'est un nouveau gel là qu'il voulait tester. Les produits sont arrivés, c'est la deuxième fois qu'elle commandait en France. Ça arrive. Il prend. Il ouvre. Il filme. Il part jeter dans la poubelle. Elle rentre. Elle dit qu'on est censé livrer un colis aujourd'hui, non C'est où L'enfant dit, maman, maman, maman, papa a jeté. <rire> papa a jeté. Lui-même, il dit que j'ai jeté. Elle n'arrive pas à croire. Elle demande à l'enfant. Tu vois que l'enfant, ne ment pas. L'enfant dit que... Oui, oui, oui. Il est parti mettre dans la poubelle. Elle dit que je suis dépassée. Mettez la sagesse. Parce que parfois, ça va sortir de ton lit. Da, ce sera dans ton lit. Dans ton lit, que, que tu où. Tu ton lit. Soyez sage, Soyez déterminé. Une autre est venue l'autre jour. Le premier jour qu'elle est arrivée, d'abord, je l'ai vue, et j'ai dit que la fille s'est cherchée des hommes. Elle, cherche, elle veut dire qu'on la drague des hommes. Elle vient et m'explique, en fait... Que, en fait, le mari avec elle, il ne, il ne la calcule plus. Au contraire, il la néglige et puis tout ça là. Et c'est une fille très intelligente, peut-être 26, 27 ans. Côté business, très intelligente. Premier elle vient d'abord, elle les produits. et pas Le lendemain dit que je veux absolument te parler. Quand elle revient. Quand elle revient, elle m'a attendu 4h30 parce qu'elle est arrivée, j'ai une urgence en ville. Je suis partie. Je suis revenue. En fait, son mari la déteste tellement qu'il a fait semblant de lui offrir une voiture pour son anniversaire devant les gens. Il ouvre, il ouvre la voiture devant les gens. Et on dit Waouh, tu as la chance, ton mari t'achète la voiture. Waouh, mieux de toi. Dès qu'il rentre à la maison, le mari dit Donne-moi la clé. Donc, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il est censé donner à sa femme. Vous voyez un peu le décret, non Voilà. D'accord. Oui. Dès que tu prends, tu prends un peu, elle vend dans sa boutique, après, elle dit Ok, achète-moi les chaussures, non Je vends mes petits chaussures-ci. Que là, jeune de ma réunion. Je veux vendre un petit des chaussures là. Le mari dit, tu veux devenir, les gens te conseillent. Les gens te conseillent là-bas dehors. Donc tu veux devenir maintenant, les gens te conseillent. Hein? Il a des courage. Quand il vient me voir, il dit que j'ai trois réunions. Elle est presque comme ma Jackie. Ma Jackie fait dans cinq, fait dans quatre réunions. Elle dit que j'ai trois réunions qui vont bientôt sortir. Il connaît seulement deux réunions. Maintenant, les autres réunions... Je vais prendre ça pour me lancer avec. En lui donnant les produits, j'ai dit que tu sais quoi, ma chérie. À malin, malin et demi. C'est ma tante qui me dit tout ça. Ma feu tante, paix à ton âme. Ta estime. À malin, malin et demi. Et parfois, c'est bien que tu fasses comme si tu es bête devant quelqu'un. Parce que quand tu te lèves, tu te laves avec ton sel. Ton énergie monte. Ça monte. Et c'est l'énergie-là qui va attirer ton argent. La personne a dit, Ah, ok, tu n'as pas fait le business, tu rentres dans la journée tu fais 500 000, 300 000, 100 000. Lui, il fait la moitié de ce que toi, tu as fait. » À un moment, ça va l'énerver. Parce que tu t'es lavé avec ton sel. Tu as mis son bain de sel, il n'a pas fait. Tu as fait tes déclarations avec le don, lui n'a pas fait pour lui. C'est normal que ta puissance augmente. Je prends même, ça peut être l'inverse. Tu dis à ta femme de faire, ne fais pas. Maintenant, quand ton argent va augmenter, ne laisse pas la personne voler ton énergie. Ce genre de personne qui va rester pour un rien, un faux problème. Oui, hein. tu voulais prendre le numéro du gars là, pourquoi? C'était pour faire le business. Euh, tu veux mettre temps qu'on te drague devant moi. Hein? hein? Parce qu'il a vu que tu avais une opportunité de business qui allait te donner même 3 millions ou 4 millions derrière la personne là. Quand quelqu'un n'a quelqu pas la foi, la jalousie domine beaucoup. La jalousie domine beaucoup dans la personne. Il ne veut pas que tu avances ou elle. Tu as acheté la voiture, conseil vivant. Tu as acheté la voiture. Maintenant, il y a des gens qui vont vouloir vous faire, genre, tu avances déjà trop. On est en couple. Attends-moi. Je ne peux pas t'attendre. Tu ne fais pas le travail qui est nécessaire. Quand je suis là à minuit, je suis en ligne en train de poster, en train d'écrire, en train de poster ma marchandise pour vendre. Tu es en train de dormir. Quand je, je, je finis le travail à une heure, je, fais mon, je viens faire mon bain avant de dormir. Parce qu'il faut que les ancêtres me parlent dans la nuit. Et que j'écoute ce qu'ils vont me dire. Tu n'es pas là parce que tu dors depuis 19 heures. Parce que tu dors depuis 19 heures. L'esprit est équitable. L'esprit est équitable. Ce qui vous suce l'énergie avant, c'est que... Oh non, tu dois te soumettre... Tu dois être une bonne femme ou un bon homme. Chaque jour, dépense ton argent. Chaque jour, dépense ton argent. Ok, achetons le terrain. Elle hey, commence à te dire non, tu veux, je veux d'abord la voiture. Mm -hmm. Après, je veux d'abord ceci. Elle est fait elle finit tout ton argent. Josiane Kaadi, j'ai une secrétaire qui a commencé seulement sur WhatsApp aujourd'hui. Nous écrivez lui demander de vous mettre dans mon agenda. Aujourd'hui et demain, je suis à Yaoundé. Donc, je ne prendrai pas de consultation. Euh, parce que je vais faire toute la journée consultation, donc je ne pourrais pas. Observez qui suce votre énergie. Tu t'assois souvent à côté de la personne, là, tu dis Voilà, voilà, regardez. Tu vois, je me, le mois passé, je faisais 100 000 francs le mois. Regarde, chérie, on a écouté les vidéos. Quand tu vas me dire On a commencé à se laver au sel, là, il sait qu'il ne se lave pas avec le sel. On a écouté les vidéos. Euh, euh, euh, euh, on s'est lavé avec le sel, on a parlé les déclarations avec le don. Mm -hmm. Voilà. Maintenant, on est quitté de 100 000. On a 300 000 le mois-ci. Maintenant, tu sais, le mois prochain, il faut qu'on ait 700 000. Il faut que ta vision est en train de s'ouvrir. Parce que quand tu... Il y a des trucs spirituels que quand tu fais, ça enlève le doute de toi. Liline, Liliane, donc, il a derrière la voiture tu vas acheter ta voiture, il dit que tu achètes pour toi tu, tu, tu lui donnes et tu prends sa part <rire> non, vous savez <rire> il, y les, il y a les situations ici bon, je viens d'arriver à Yaoundé, comme je vous ai dit il y a les produits, hein. voilà c'est Yaoundé voici les produits qu'il y a donc on m'a encore envoyé d'autres il y a d'autres qui arrivent de Douala tout à l'heure donc il y a tout, tout, tout tous les produits ici, il y a les bâtons de commandement j'ai beaucoup de choses ici. Bon, on va, on va. Je vais commencer les consultation tout à l'heure. les est très pauvre, malheureusement. Tu comprends Et vous savez Oui, le numéro de Paris. Où vous pouvez obtenir les produits par elle. Écoutez les vidéos, vous allez voir. Écoutez. Le truc, c'est que quand vous tombez sur ma page et vous aimez, une femme est venue l'autre jour avec son mari. Je vois le mari, aussi, comme ça, faible, faible. Je vois la femme, c'est le genre de femme de président, là. Avec un charisme. Brune. sharp. Quand tu la vois, tu vois la détermination dans ses yeux. Tu parles au monsieur, là. Monsieur, tu te laves au sel. Souvent. Madame, il dit que c'est même elle qui m'a forcé qu'on vienne ici. Ferrari Anaïs, à l'avenue des généraux, appelle l'autre numéro. Moi, t'ai indiqué là où c'est. Tu as compris, non Je ne veux pas qu'on vienne ici, là, tous comme ça, là. J'ai parlé à la dame, mais j'ai dit que mamie, je ne, peux pas avoir, je ne peux pas consulter ton mari. Ne le force plus la prochaine fois. Laisse-le à la maison. Laisse-le à la maison. Laisse-le à la maison. il y a certaines choses que ce n'est pas ne prends pas tes perles, tu vas lancer au pauvre. le pauvre va piétiner ça comme ça là, il va piétiner après tu vas croire que ce n'était pas les perles alors qu'effectivement c'était des perles je suis venu avec le savon de visage pour Yaoundé j'ai apporté ça arrêtez de prendre vos choses ce n'est pas ce que j'ai dit que vous allez partager avec n'importe de qui devenez sage et souvent, ton intuition va te parler. Tu vas rester comme ça là. L'esprit va te dire que regarde ça. Observez bien. Le test pour voir, c'est que tu vas voir certaines personnes qui n'ont pas fait ce que je dis. Vous êtes ensemble. Hein? Vous écoutez tous ce que je dis là. Toi, tu pars, tu fais. Lui, pas, il ne fait pas. ou Elle, pas il ne fait pas. C'est ça qui te fait voir que l'autre là, il y a un semblant de déception tu la personne. Ça commence à venir. Il fait seulement semblant d'être avec toi le truc c'est que ces personnes vont se soumettre à certains esprits le sel en fait s'enlève les mauvaises énergies s'enlève, s'enlève, ça te connecte aux ancêtres maintenant tu ne fais pas c'est le genre de personne qui aura les éclats de jalousie bizarre quand on va parler que non voilà tu tes revenus peuvent vous Ils il ne croit pas j'ai dit avec votre truc là, laisse moi je ne pas travailler là-bas une femme écrit hier elle me dit voilà je veux, je veux lancer mon business depuis mon mari refuse il dit qu'il doit aller chercher un petit salaire. Mais il refuse. Ferrari Anaïs appelle le 696. 693, pardon. 50-22-66. 693-50-22-66. Le téléphone mm -hmm. où tu appelles, ça ne passe pas de chance, tu fais le direct avec ça. 693-50-22-66. Tu attends je finis mon direct avant d'appeler, s'il te plaît. Parce qu'il vous connaît. Donc, soyez sages. L'année 2022, c'est là, je vous ai dit, vous allez acheter vos Cayennes. C'est le genre que le mois, si j'ai 1000 euros, mars, 18 000 euros dans mon compte, juillet, 50 000 euros. Vous allez payer vos maisons, vos crédits bancaires, là, vous allez vous rembourser tout ça cette année. Mais ça, vous avez besoin de connexion. Votre oreille doit être raffinée. C'est bien que quand l'esprit te montre que c'est ça qui va donner, tu peux tu achètes. On demande de la marchandise, tu peux tu acheter, mais on a pas même pour 5 000 euros. Ça va te donner 50 000 euros en deux semaines. C'est comme ça. Voilà comment vous allez vous faire de l'argent. Voilà. Bon, vous passez une bonne journée. Vous passez une bonne Passez une très bonne journée. Je commence la conversation de la vie de Yaoundé dans peut-être 10 minutes comme ça là. Au revoir à tout le monde. Le savon du visage, je vous ai dit c'est là, c'est disponible. Ce qui me plaît, c'est que.. Ce qui me plaît, c'est que tout ce que je dis, vous-même. Vous avez vu, vous allez voir comment votre vie a été changée. Chaque fois, les gens qui m'insultent sur Facebook, après ils sont dans mes directs. Ils se cachent. Ne, ne perdez pas le temps pour les insulter, ça ne sert à rien. Ils se cachent. Ils viennent écouter ce que j'ai dit. Je montre les astuces avec les cristaux, tout ça. Ils, ils écoutent. Après ils viennent, ils insultent. Laissez les délires faire leur jeu de décepticon. On les connaît déjà. Tout ce que vous avez fait, ce que vous avez à faire. Ne vous occupez pas. Parce que même dans votre livre, vous avez le Decepticon. Si tu vas t'occuper de ce qu'il fait, tu ne vas pas faire ton travail. Pensez déjà comment vous allez payer votre maison que vous avez pris. Il restait encore 15 ans de crédit là. Pensez à votre range-rover que vous pensez que vous allez acheter dans 5 ans. Tout ça là, voyez ça aujourd'hui. L'année 2022, c'est là. On va s'enrichir ensemble. Ne vous inquiétez pas. On va s'enrichir ensemble. Passez une, une journée. Voilà. Anaïs, là, tu appelles maintenant. Alors, la Prado 2022. Les, vous, avez, vous avez les goûts de luxe. Hein? Vous-même, là, vous n'êtes pas petit. Oh. Jesus. Attendez, vais voir. La Prado, la dame mm -hmm. Vous allez tomber sur les produits que tu vas vendre. Tu vas tomber sur un produit qui a été un milliardaire une fois. Quand vous y pensez, il ne faut pas beaucoup pour être riche. cher. Je trouve un truc qui marche, je multiplie, c'est tout. Un produit que 10 personnes achètent, je vends maintenant à un milliard de personnes. Chaque personne me donne un franc ou bien 100, 100, francs. Ça me fait un milliard. Ce n'est pas difficile de s'enrichir. Voilà. Bonne journée. Pour l'Ukraine, on peut envoyer en France. Et de la France, on te poste ça là-bas. Et tu payes les frais de poste, ok? Voilà. Bonne journée à vous, bonne journée, bonne journée, bonne journée.